le monde et bienvenue sur ma chaîne en ce lundi 12 septembre où je vous fais une vidéo avant d'aller au collège puisque comme vous le savez hein, si vous me suivez et eh bien je m'occupe d'une quarantaine d'élèves entre 11 et 13 ans pour les aider à faire leurs devoirs et puis pour les surveiller le problème c'est que je me suis aperçu qu'après j'étais vraiment fatiguée. Bon. donc pas la peine de faire des vidéos dans ce cas là donc je vous fais ça plutôt ce matin voilà à part ça j'espère que vous avez passé un bon week end et que vous vous préparez pour l'hiver. Et justement, cet hiver, eh bien, on va regarder un peu comment vous allez vous en sortir, vous, en France. Je dis vous, en France, parce qu'en Allemagne, eh bien, si j'ai bien tout suivi, ils vont remettre en route les centrales nucléaires. Alors, je crois qu'il y en a une ou deux. Voilà, pour pallier au manque d'électricité. Ce qui devrait, effectivement, améliorer les choses. Le problème, c'est qu'en France, l'autre fou, là, euh, au contraire, il les ferme, les centrales. Donc, bon, on ne va pas revenir sur le sujet. On sait ce que... Enfin, on, on, vous savez ce que j'en pense. Vous, vous en pensez de même. On est, enfin voilà, on est gouverné par un, un fou. Euh, D'ailleurs, on va regarder un peu s'il veut vraiment, vraiment tout casser et euh, à quoi ça va aboutir. Donc, pas mal de petites questions aujourd'hui. On va commencer tout de suite. Alors, comment euh, vont s'en sortir les Français cet hiver Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, quand je dis l'hiver, c'est-à-dire au moment vraiment où on va euh, le plus consommer. De, de gaz, d'électricité, parce qu'en plus, il euh, bah, y a le changement d'heure, donc il fait nuit plus tôt, enfin bref, toujours le truc habituel. Hein. Je, je crois que ça ne sert à rien du tout ce changement d'heure, hein, normalement, enfin, c'était censé faire, euh, justement, permettre des économies d'électricité, mais je crois que tout ça, ça ne sert à rien. Enfin bref, donc on va regarder, <rire> est-ce que les Français, donc est-ce que vous, chers amis, compatriotes, puisque moi je suis expat, est-ce que vous allez vous en sortir Donc, Est-ce que les Français vont s'en sortir au niveau du chauffage En général. Hein donc, à partir du moment où il va falloir remettre en route tout ça. Alors, il y a une satisfaction, mais en même temps, il y a le fait qu'on est prisonné dans une situation. Attendez, on va regarder ce que c'est en dessous. Ok. Ouais, donc ça, c'est les familles. C'est marrant parce que là, on se réjouit de quelque chose. Pourtant, au niveau des familles, hein, là, voilà, c'est les familles, euh, les parents, l'enfant, le, il y a des choses hum, que l'on n'arrive pas à faire ou que l'on ne voit pas. C'est un peu bizarre comme coupe, un peu contradictoire, mais on va regarder plus en détail. Alors, les Français vont-ils s'en sortir cet hiver voilà, En partir du moment où il fait froid, enfin, voilà. Alors, là, il y a les choix des possibles. Ouais, il y a des études. Alors, ça, c'est les amoureux. Donc, normalement, c'est les amoureux amoureux, hein, dans mon jeu. Mais ici, hum, j'y verrai un peu éventuellement les... Alors, les obstacles, ça peut être le, le, le président, le premier ministre, par exemple. Hein. Un homme et une femme. Alors, et là, il y a des choses qui sont à l'étude. Bon, pour l'instant, je n'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Ouais. Alors, les Français vont-ils s'en sortir au niveau du chauffage Bon, il y a pas mal de questions financières dans cette histoire. Il y a ici euh, plusieurs possibilités qui ont été envisagées. OK, bon, moi, ce que je vois, c'est que euh, bah, la réponse, c'est non. <rire> la réponse, c'est non. Et alors, c'est amusant parce que il va y avoir des, des aides. Hein, il va y avoir des aides ici pour justement permettre euh, de d'améliorer un peu les choses. Hein. C'est-à-dire qu'à mon avis, euh, euh, je crois que le, le gouvernement va certainement donner, j'en sais rien, moi, des, des allocations, enfin que sais-je, hein, ce, qui, ce qui donne habituellement, on va dire. Il va y avoir des aides pour le chauffage ou des choses comme ça. C'est ce que je vois, moi. Hein, pour euh, bon, voilà, pour les, les les foyers les plus démunis ou juste comme ça. Mais et ça, je crois vraiment que c'est le, le vous voyez, le, le président qui porte son premier ministre. Je sais bien que c'est la carte des amoureux, c'est plus, c'est normalement une carte romantique. Mais là, on peut voir qu'il la soutient, vous voyez, il l'élève, donc il la soutient. Mais que ça se passe pas très bien entre le, au niveau euh, de leur, euh, comment dire, de leur alliance. Je dirais qu'ils vont être désavoués. Hein, c'est pas qu'ils s'entendent pas. Non, non, je crois qu'au contraire, de ce point de vue-là, ils se ressemblent suffisamment pour euh, s'entendre. Mais c'est plutôt le fait qu'ils vont être très critiqués. Et que, vous voyez, là, il y, y a quelque chose qui ne va pas au niveau de, de, du gouvernement. Et ici, vous voyez aussi que malgré les aides qui ont été faites et qui ont vraiment été euh, remises sur l'établi, cogitées, enfin, euh, vous voyez, ce genre de choses... Euh, ben ça sert à rien en fait ça n'empêche pas le fait qu'il y a des gens qui ne vont pas recevoir suffisamment de lumière ou d'énergie ici hein. donc je dirais non malgré les aides que le gouvernement va donner non et là c'est simplement ils sont en train aussi de vérifier regardez là on a le, le feu l'arc-en-ciel donc là on peut y voir les questions d'énergie même ici, alors c'est de l'eau normalement. Mais moi, je sais pas pourquoi, je voyais plutôt des diamants. Donc, ça veut aussi penser aux questions financières. Donc, malgré, en fait, les propositions financières d'aide, pour moi, il euh, y a des gens qui auront des grosses difficultés. Alors, je dis cet hiver, mais en fait, c'est à partir du moment où on a vraiment besoin de, de davantage d'électricité. Hein. Là, vous voyez, les gens sont à terre. Et en tout cas, il y a une certaine catégorie de population qui est à terre. Donc, ça n'ira pas. Non, ça n'ira pas, ça ne sera pas suffisant, que ce soit des aides financières ou, ou autres, Pff, enfin, je crois que ce sera surtout ça en fait, hein. ça ne suffira pas pour que les gens puissent s'en sortir. Bon, alors on va voir un peu ce qui va se passer par la suite, si on peut avoir des petites euh, indications, ce que ça va provoquer. Mais pour moi, euh, là, euh, le, la décision de, de continuer à fermer les centrales, c'est euh, c'est une aberration, puisque chez nous, encore une fois, elle les rouvre. Alors, ouais, ouais. Alors ça, la reine de bâton, ça doit être. Euh, alors, soit la première ministre, hein, parce que c'est une femme assez énergique, soit quelqu'un qui est dans les histoires d'énergie. Alors je crois qu'il y a une ministre de la transition énergétique, un truc comme ça. Donc ça peut être elle, en tout cas une femme importante, en relation avec les questions d'énergie. Mais vous voyez ici, il y a vraiment quelqu'un qui est malhonnête. Et euh, il y a une question aussi de, de contrat financiers ou de choses comme ça. Donc, de toute façon, il y a encore des histoires de malhonnêteté. Attendez, on va regarder ce que c'est que ça. Ouais, et ben, moi, je pense que c'est vraiment les histoires de transition énergétique. Hein, ici, qui vont mettre en route. Mais euh, c'est pas honnête tout ça. Hein, vous savez, les, les, les, les panneaux solaires, enfin, que sais-je, hein, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme alternative Il y a des choses qui vont être mises en route. Mais c'est encore une fois, c'est malhonnête tout ça. Il doit y avoir encore des gens qui ont des intérêts très très importants dans cette histoire. En tout cas, ils vont embrayer là-dessus. Ouais, c'est sûr, et assez rapidement même. Hein. Sauf que, encore une fois, il y a toujours des gens, vous voyez, cette femme, elle a froid ça ne, ça ne résoudra pas le problème. Que, que soit ils donnent des, des aides financières, ou soit ils font euh, vraiment une campagne, mais à fond, vraiment les manettes, si je puis dire, pour euh, la transition énergétique, que les gens puissent se chauffer autrement, ça ne résoudra pas le problème. Moi, regardez, regardez cette femme-là, elle a froid. Elle met les mains sur son corsage, euh, et on voit que c'est la nuit, donc il y a des gens qui vont avoir froid. Donc non. Alors, comment va réagir la population ça, j'ai pas encore le, le, le pas encore la, comment dire, la réponse. On va voir si les gens vont accepter de se geler ou pas. Ouais. Alors là, on a les institutions avec la nécessité de se concentrer sur les os, sur les objectifs. Alors de réserve, hein. Normalement, ça c'est quand on se concentre sur les objectifs financiers. Là, on peut y voir éventuellement sur les objectifs d'économiser, d'économie. Ouais, et ensuite... Ah, mais ben on a ton roi d'épée qui arrive, là. Donc, pour l'instant, j'ai pas la, la réaction de la population. On, on ira regarder avec le Dixit, après. Non. Moi, ce que je vois, c'est plutôt l'intervention du roi d'épée. C'est toujours l'Est. Hein. Généralement, le roi qui a le pouvoir au niveau de la guerre, c'est Vlad. Toujours lui, là. Et donc, c'est amusant parce qu'il revient dans cette histoire. Ouais, mais il ne changera pas d'avis. Hein. Oh là, oh là, oh là. Non. C'est Alors, il ne changera pas d'avis de toute façon. Et c'est aussi le fait qu'au niveau de l'Europe, ça c'est Ursula à mon avis, euh, ils vont continuer à faire la politique des yeux bandés. Hein. C'est-à-dire, on continue, on ne veut pas voir le problème. Tout va bien, on s'en sortira. Il y a bien ici, vous euh, voyez les épées qui se croisent aussi, mais c'est lui qui a, qui a le pouvoir. Donc ça veut dire, en d'autres termes, que malgré les difficultés que j'ai vues à deux reprises, avec le tarot, eh bien que la politique européenne ne va pas changer. Donc ils ne vont pas changer d'avis, ils vont continuer de s'enfoncer dans leur aveuglement. C'est vraiment ça. Et ce qui va conduire à des oppositions. Donc là, alors, perturbation, perturbation avec un choix à faire. Donc, il y aura des oppositions par rapport à la politique européenne menée. Donc, comme j'ai de le dire, qui vont continuer à être aveuglés. Du coup, ça va aussi conduire à des, donc, euh, donc des affrontements, des oppositions, et ils vont avoir un choix à faire. Alors, il y a un idéal qui se met en route, mais regardez. Il y a un choix à faire, donc ils vont continuer. Et regardez ce qui se passe après. C'est tout qui, tout qui casse. bon Donc, en, en résumé, si je puis dire, ben on va droit dans le mur, tout simplement. On va droit dans le mur, l'Europe va droit dans le mur. Ils vont continuer. Mais moi, je pense que Vlad va leur donner, à un moment donné, il va leur dire, bon, alors, on fait quoi Vous continuez Ou alors, euh, je, vous, je vous rouvre la, la manette du gaz Ou quoi Qu'est-ce qu'on fait Et que là, la Ursula et l'Europe veut dire, ben non, on continue à se battre. Hein. Vous voyez, la reine d'épée, elle, elle veut en découdre. Hein. Donc, elle n'est pas prête du tout à négocier. Comme vous le voyez ici. Très belle carte que j'aime beaucoup. Ou là, bon, on continue. Hein. On est dans une impasse. Mais on ne veut pas en sortir parce qu'il y a des questions d'idéal. Alors, d'idéal, on sait lequel. Hein. C'est le nom. Hein. Donc, euh, on sait quel idéal. Ça, c'est l'idéal. Hein. Mais d'un autre côté, euh, cet idéal va conduire à ça. Huite. La cata Bon, donc voyez un peu comment ça va se passer. Maintenant, on va regarder un peu du côté euh, des Français. Moi, j'aimerais bien savoir un peu comment ils vont réagir. Je ne l'ai pas sorti, là. Je ne l'ai pas sorti. Je trouve que euh, quand c'était en 2018, il me semble, quand les Gilets jaunes ont fait euh, les, les protestations, les manifestations dont on se rappelle, parce que le prix d'essence avait augmenté, bah, aujourd'hui, on en est beaucoup plus que là et il n'y a pas de enfin mis à part Florian hein, qui fait des manifestations, il y a je suis pas pour vous, enfin moi je suis pas en France mais je trouve que ça grogne pas beaucoup quand même hein. Enfin vous me direz ce que vous en pensez mais je, je trouve que c'est comment dire que les gens sont prêts à tout accepter quoi. Ils ont... les gens, ils ont pas envie de se battre. C'est toujours une minorité qui monte au créneau mais la majorité ben bah, non, elle accepte. C'est étonnant, les gens s'adaptent. Les gens s'adaptent. Bon, on va regarder quand même ça de plus près. Alors, va-t-il va y avoir euh, des confrontations, ou, ou plutôt la réaction des Français. Voilà. La réaction des Français, alors, par rapport, évidemment, non seulement aux problèmes de chauffage que j'ai vus et qui vont arriver, ou d'électricité, hein, mais ça je l'avais dit dans une autre vidéo qu'il y aurait des coupures. Hein. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo parce que à, à force, je sais plus trop. Hein, J'en ai fait aussi beaucoup. Mais je suis sûre de l'avoir dit. Euh, et par rapport, évidemment, au, à la hausse des prix. Hein, je sais pas, y a, on va regarder les réactions. Mais l'impression que, bof, c'est curieux. Je ne sais pas trop ce qu'il leur faut aux gens. Hein. Alors, les Français, donc cet hiver, comment vont-ils réagir Voilà. On va regarder un peu ce que mon petit Dixit me dit. Voilà. Bah alors, il y en a un... Attendez, dans le sens. Voilà. Il y en a un qui veut décrocher la lune. C'est dans ce sens-là. je hein. vérifie. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, c'est quoi Alors, je ne connais pas cette carte-là. Ah oui alors là on observe quelque chose à la loupe mais bon c'est la passivité aussi hein. alors on décroche la lune et on observe quelque chose à la loupe ok mais c'est passif tout ça la lune c'est passif ben là c'est c'est ça en fait c'est la passivité on veut rien voir enfin on veut rien voir on veut rien savoir quoi donc les gens ne vont pas réagir moi j'ai pas l'impression hein. par contre euh ah, c'est marrant, c'est une femme. C'est curieux, c'est peut que c'est plutôt les femmes qui vont réagir dans cette histoire. Ouais, peut-être parce que... Um, elles ont peut-être plus le sens de la réalité. Pardon hein, aux hommes qui m'écoutent, mais... Les femmes ont plus tendance à monter au créneau. On l'a vu avec les enfants, hein, les mamans louves euh, bon, Enfin bref, désolée pour les papas, mais enfin bref, c'est quand même les mamans louves hein, euh, qui, sont, euh, qui, qui ont été manifestées dans les écoles. Hein. Donc, il y a les femmes qui vont avoir un rôle à jouer dans cette histoire. Elles, elles vont s'exprimer. Mais sinon, ici.. Moi, ce que je vois avec cette histoire de vouloir décrocher la lune, c'est que. C'est un peu le tirage précédent. C'est-à-dire qu'on regarde, on analyse, voilà, vous voyez, on, on réfléchit, mais à des éventuelles solutions, mais on, décroche, on veut décrocher la lune, donc ça reste irréaliste. Donc là, c'est plutôt.. Euh, c'est pas la réaction des Français que, que j'ai, c'est plutôt la réaction, on va dire, du gouvernement. Là. Ils réfléchissent, mais il n'y a rien de concret qui se met en place, quoi. Et puis les Français, mis bah, à part les femmes, euh, bof, il n'y a pas grand chose. Mais on va regarder. Alors, les Français, alors comment vont-ils vivre cet hiver et euh, est-ce qu'il va y avoir de la grogne Parce que c'est étonnant quand même. Hein. C'est étonnant. Mais je vous dis, hein, c'est trop, en fait. Les gens, ils acceptent trop. Hein, c'est toujours la minorité qui réagit, mais la majorité, elle dort. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je le vois ici, en Allemagne. Il n'y a pas de... Bon, il y a des manifestations dont on ne parle pas, mais en général, je trouve que les gens, ils s'adaptent, en fait. Ils s'adaptent, ils acceptent... Euh, pardon, ils achètent moins, hein, au niveau de la hausse des prix. Ou alors, ils dévalisent les poêles à bois, enfin bref. Donc, ils se préparent, mais ils râlent pas. Bon, ben ça, c'est l'oligarchie qui continue son plan. Donc, il y en a, on va dire, les, les favorisés. Hein. Ben, eux, ils ont la tête hors de l'eau, donc ils s'en sortent bien. Et ils continuent leur plan, ici, avec, vous voyez, leur, euh, leur idéologie, hein, pyramide et tout. On va peut-être pas rentrer trop dans le détail. Donc, ils continuent. OK. Ici, on a... Alors là, on a, on a des dégâts. On a des dégâts. On va regarder ce que c'est, si c'est l'économie ou pas. Enfin, l'économie, de façon, oui, ça va ce que c'est la figure. ça fait longtemps que je dis ça aussi. Hein. Ici, il y a des choses qui s'accélèrent. Et là, bah, c'est l'autre, j'allais dire l'autre crétin. Pardon, excusez-moi. Il ne faut pas trop que je me lâche non plus. Mais enfin, euh, bref. C'est l'autre fou, on va dire, qui a des gros problèmes au niveau du mental. Hein. Voilà. Enfin bon. Vous connaissez mon opinion à ce sujet. Mais pour l'instant, je ne vois pas la réaction des gens, moi. Par contre, je vois très bien que notre Caligula National, il est bien en relation avec euh, ici. Vous voyez, les... Ça, ce sont les riches. Hein. Regardez, en plus, c'est amusant parce que eux, on voit très bien que l'eau, elle est chauffée. Hein. Hein, ça fait des, petites, euh, des petits nuages de vapeur. Il fait chaud, donc l'eau est chauffée. Donc, ils n'ont pas de problème. Hein. Ils prennent des bains chauds, peut-être dans des saunas, des choses comme ça. Euh, D'ailleurs, je regarde en Allemagne, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient fermé aussi quelques sauna puisque euh, les Allemands sont très très friands de sauna. Vous savez, le sauna, bah, oui, c'est très chaud, donc euh, ça consomme. Et je sais qu'en France, ils ont fermé des piscines, mais, euh, mais en Allemagne, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des restrictions aussi à ce niveau-là. Mais je n'ai pas été vérifié. Bon, par contre, eux, vous voyez que eux, les très riches, là, ils bon, continuent à prendre des bains chauds. Bon, c'est intéressant. Et ils sont bien en relation. Alors. Par contre là il y a des dégâts, donc il va aller regarder. Je n'ai pas la réaction des gens pour l'instant, je ne l'ai pas. Elle ne sort pas. Je n'ai pas de grogne. Ce qui est étonnant. Alors ici, ben alors voilà, c'est l'hiver. Il y a les cristaux de neige. Voilà. Ben, pour les gens riches, il n'y aura pas de problème. Hein. Non. Bon, ça, on le savait déjà. Mais bon, ça sort. Ici, ben, ça c'est les, les mauvais. Hein, alors, la fameux reptilienne, enfin, on se comprend. Hein. Ceux qui ne croient pas qu'on est gouverné par des reptiliens, j'accepte complètement votre opinion. On y croit, on n'y croit pas. De toute façon, ce sont des gens qui sont mauvais. Et ça, on est tous d'accord sur la question. Donc des gens qui n'ont que le profit en tête et la destruction. Donc eux, effectivement, ils vont continuer leurs dégâts. Qu'est-ce qu'on a ici Ah, mais ils vont nous remettre un petit coup de soupe. Alors ça sort comme ça sort. Vous connaissez le Dixit un petit peu maintenant. Ils vont nous remettre un petit coup de sous-soupe. Le Corona Circus qui revient. Mais oui, mais oui. J'aime bien. Oui, Corona Circus, hein, couronne. Donc, Corona Circus, ben, vous avez bien ici une représentation. Et ils vont accélérer les choses. Alors, plutôt pour les personnes âgées. Hein. Euh, Est-ce qu'il y a des questions de campagne à ce sujet en France Je sais que nous, en Allemagne, ils y pensent. Là, je vous fasse un tirage là-dessus, d'ailleurs, parce qu'ils veulent nous mettre un code rouge, vert, jaune ou un truc comme ça. C'est des fous, mais c'est des malades, ces, ces gens-là. Hein. C'est-à-dire que si vous avez le code rouge, euh, comme moi, n'est-ce pas Eh bien, vous avez zéro dose de soupe. Et si vous avez le code vert, eh bien, vous avez vos 3 ou 4 doses de soupe, hein, ou cuir à soupe. Voilà. Et puis, entre les deux, bah, vous n'avez pas tout bu. <rire> en gros, c'est ça. <rire> Bref. Chez nous, oui, ils vont bien remettre en route hein, cette histoire de soupe. En, en France, bah, j'ai l'impression que aussi. Hein. Donc, méfiance, parce qu'ils n'en parlent pas. Mais là, euh, ça va se faire. Ça va se faire et ça va s'intercaler, on va dire, touc, dans, dans l'histoire, voilà. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous fait Il dépose les armes. Ah, ben ça, ce serait une bonne chose. Il dépose les armes. Hum, intéressant. Le bûcheron qui s'incline devant l'arbre. Ok, on va aller regarder ça de plus près. Bon, j'ai pas la réaction des Français, je suis désolée. Donc, si je ne euh, si l'ai pas, je ne l'ai pas, hein. Mais euh... bon, on, verra, on regardera si ça sort. On va continuer. Donc toujours sur l'hiver un peu. Hein, si je peux vous donner des informations intéressantes. Alors là, c'est quoi Je regarde. Ça c'est un. Ça c'est un, un... un stylo. C'est un stylo. Ok. Ok. Bon bah, je ne sais rien. Ce que ça veut dire. Il y a des questions d'écriture. On écrit des choses. Bon, on ira regarder ce que c'est. Je ne sais pas trop. C'est amusant parce que là, ils lisent le journal et là, ils écrivent. Ça fait penser au plan, moi. Mais vraiment, hein. Bon, on va regarder après au niveau de ce plan. Ici, ben, eux, c'est clair qu'ils veulent le grand reset. Ouais. C'est-à-dire que vous avez ici les mauvais, hein, Donc, les reptiliens, vous voyez. Ils veulent tout casser. Voilà. Détruire l'économie. Pour remettre en route quelque chose de complètement nouveau. C'est ce qu'ils veulent. Ça sort. Ici, on a le Corona Circus, comme je viens de vous le dire. Mais on a aussi une épée qui est plantée. Donc, il y a des gens, à mon avis, qui vont aller combattre cette idée. Hein. Ici, il y a des gens qui montent au créneau pour aller, euh, justement, euh, empêcher euh, empêcher la cata à ce niveau-là. Et l'autre, là, bah, lui, il rêve. Hein. Il continue de rêver. Pour l'instant, il voit ses voeux exaucés. Par contre, il y a quand même un, un truc où on dépose les armes. On, on est à regarder ce que c'est. Alors, donc, on a plusieurs thématiques. On va regarder un peu ce qui se passe ici. Et pour l'instant, je n'ai rien au niveau de la France. Au niveau de la réaction des Français. On a peut-être que je pose la question, mais euh, je ne vois rien. Ils acceptent. Bon, celle-là, elle voulait venir. On va la prendre. Ils acceptent. Alors, ici, on a une alliance. Ouais. On a juste une alliance trop ce que c'est à faire là ok ouais bon là ils veulent vraiment tout changer au niveau aussi euh, des petites entreprises mais attention parce que euh, les choses ne seront plus du tout comme elles étaient hein. il y a, on va vers un, un grand changement au niveau économique hein. attention il y a des petites sociétés à mon avis qui vont euh, qui vont se casser la figure là ah oui, il y a quelqu'un qui va monter au créneau pour défendre les enfants, là. C'est marrant parce que moi, j'avais l'impression que la, la campagne de soupe allait plutôt concerner les personnes âgées. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que eux. Il hein. y a les enfants aussi qui sont concernés. Et là, attention. Euh, attention aux enfants. Mais il y a, a, a quelqu'un, là, qui va, qui va déterrer le glaive pour aller se battre pour protéger les enfants. Et je crois aussi les personnes âgées. Ouais. Bon, c'est une information en plus. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a On a, a quelqu'un d'autre qui arrive, là. Ah, elle voulait sortir cette carte-là. Hein. <coughs> Pardon. <coughs> Excusez-moi. On a quelqu'un qui arrive dans l'histoire. Qui est animé par un idéal. OK. Je ne sais pas pourquoi il est sorti. Par contre, ici, on va regarder pourquoi j'ai ça. Alors, là, il y en a un qui risque de ne plus pouvoir continuer, ici. C'est misant, ça. Il dépose les armes et il est prisonnier. Qu'est-ce qu'il est en train de me sortir par rapport à Caligula C'est une nouvelle carte, celle-ci. Ok. Là, on, on lisse par terre. D'accord c'est comme si on remettait tout à zéro, là. Je ne sais pas ce qu'il est en train de me sortir, là. Et là, on attire les armes vers soi. Attendez, je vais explorer par là. Bon, ah, ok. Bah, j'ai envie de dire que lui, là, il ne se rend pas compte du danger dans lequel il se met, j'ai envie de dire. Il attire les armes vers lui. Et il y a bien un danger dont il n'est pas conscient. Il y a de ça, d'une part. D'autre part, <coughs> il dépose les armes. Donc, il y a quelque chose qu'il n'arrivera pas à faire, à mon avis. Excusez-moi, j'ai la voix qui part. <coughs> ça, ça m'arrive toujours quand, euh, quand je commence à dire des choses... Enfin, on va dire intéressantes, je ne sais pas, mais en tout cas... Quand je commence à dire des choses sensibles. Ok. Ok. Ok ok. Qu'est-ce qui va lui arriver à Caligula Il y a quelqu'un dans son château qui va intervenir. Et là, c'est quoi Oh, c'est encore une carte à la mort moelleuse, ça. Là, il y a des dragons dans un cocktail. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ça. Et là, il y a quelqu'un euh, avec les poisons. Hmm. C'est un voleur ou une voleuse. Les dragons dans le cocktail. Qu'est-ce que c'est que ce truc Des choses qui se mettent en route rapidement. Et la maladie. Est-ce que... Il pourrait éventuellement avoir pris trop de substances bizarres, on va dire. Qui fait que il serait malade. Je me demande hein, s'il ne va pas avoir un problème de santé, en plus euh, des autres problèmes que j'ai vus. Mais là, il y a quelque chose qui va lui tomber dessus. Ouais. Ouais quelque chose que l'on atteint une pomme qu'est ce que c'est que ce truc et là il y a une histoire d'affrontement c'est curieux il va avoir des ennuis il va avoir des ennuis ça c'est lui euh, par rapport à quelqu'un d'autre qui est plus âgé Ici, il y a un affrontement, mais il ne va pas le gagner à mon avis. Ouais. Ça fait chier. Okay. Je vais réfléchir. C'est curieux. Je ne sais pas pourquoi je sens que c'est important. Attendez, je continue encore un peu. Les enfants. Je vous dis, il va y avoir un truc par rapport aux enfants. Alors, d'une part, il y a un problème de santé que je vois pour lui qui fait qu'il va être mis hors d'état d'agir. Et d'autre part, il y a quelque chose qui ressort par rapport aux enfants, et par rapport à des choses que l'on met dans un verre, ici, et des choses un peu malhonnêtes. Encore une fois, des trucs chimiques. C'est curieux, ça ressort, ça. Ouais, très très curieux. Ah, il y a un scandale qui se profile à l'horizon pour lui, hein. Mais aussi un problème de santé. Voilà. J'ai la chimie. Bon, ça, laisse retourner. Hein. Ça c'est la, la. Voyez, Ça, c'est l'Elysée, hein, la, la, la maison couronnée. Euh, ça, c'est euh, lui. Hein. Et là, il y a bien des trucs chimiques. Hein. Il y a des trucs chimiques qu'il a pris, mais qui ne sont pas bons pour sa santé. Hein. Et en plus, il y a des choses par rapport aux enfants. Là, on le voit très, très bien. Ouais. Bon, il va falloir s'attendre à des surprises en ce qui les concerne. Alors, soit il a pris des drogues. Voilà. En plus, c'est. Enfin bon, on ne va, va peut-être pas dire ce que c'est, donc faites attention dans vos commentaires, s'il vous plaît. Des trucs rouges. Hein Puis en plus, c'est reptilien, c'est amusant. Hein euh, et ça va le rendre malade. Soit il y a bien les questions de, de révélation par rapport aux enfants. Alors les deux pouvant être liés. OK Mais il y a un truc là. Oui, et du coup, ça va le mettre en danger. Bon, alors j'ai sorti beaucoup de cartes, donc euh, ça, on va le mettre à part, euh, Caligula. Du coup, ben, je n'ai pas la réaction des Français, moi. Je ne l'ai pas, je l'ai pas. Hein. On va poser la question. Hein. Mais attendez-vous, est-ce que ça bouge beaucoup en France Alors, ça peut être 2023. Hein. Ce n'est pas forcément 2022. D'accord Ça peut être 2023 parce que parce que, voilà, parce que je dis que c'est 2023. <rire> bon. Alors, on va dire entre fin 2022 et 2023. Allez, alors, la réaction des Français. Est ce qu'ils vont continuer à tout accepter Bon, euh, ils sont dans leur bulle, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est un peu ça. Hein. C'est vraiment un peu ça. Hein. Ouais, ça, c'est quoi Ouais, c'est un peu ça, en fait. Il y a, y a une, une solution, mais on n'a pas envie... Euh, on n'a pas envie de se battre, hein, j'ai envie de dire. Il y a des solutions. En fait, les gens pourraient vraiment, s'ils le voulaient, réagir, mais ils n'ont pas envie. C'est trop lourd. Hein. Vous voyez la, la clé ici et l'ouvre ici euh, une espèce de porte. Donc il y a, je dirais que les gens sont dans leur bulle. Ils n'ont pas envie d'aller chercher la, la clé de de enfin, d'aller chercher une solution en fait. C'est trop lourd. Hein. Les gens, ils ont pas envie de se battre. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Ils attendent toujours quelqu'un qui vienne les sauver. En fait, c'est ça. Ils attendent toujours une intervention extérieure. Pour une raison ou pour une autre. Voilà. Donc, euh, c'est un peu ça. Et puis, ils attendent aussi, euh, éventuellement... Euh, alors, est-ce que c'est des nouvelles lois Ou des idées Ah, oui. C'est marrant, il y a, y, a, y a le coin-coin qui ressort... Ouais. Alors, ils attendent quelqu'un d'autre, c'est vrai. Mais en même temps, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait vraiment arriver. C'est vrai. Et qui va être en relation avec ce que Coin-Coin, donc le canard, hein, va apporter dans cette histoire. Et là, on a des choses secrètes qui sont révélées, à mon avis. C'est drôle, hein, c'est un peu ce que je vous ai sorti la dernière fois. Ça c'est curieux, ouais. Ah oui, alors là on a un roi, un roi de cœur. Donc il y a bien, il y bien, il y bien quelqu'un qui arrive. Il y a bien, bien quelqu'un qui, hein. euh, quelqu qui arrive dans l'histoire et qui va entrer dans le jeu, j'ai tellement réfléchi, à ce que c'est Donald, mais bon, Donald il ne peut pas revenir euh, au, au pouvoir, hein. il ne peut par personne interposer, pour l'instant hein. bon alors, qui c'est celui-là, attendez, regardez qui c'est ah, c'est curieux, alors là alors là, cette carte, je ne la connais pas c'est un homme il y a un serpent ici et il y a des oiseaux. Qu'est-ce que c'est que cette carte Oui, ça, c'est une nouvelle carte. Il y a quelqu'un de nouveau, nouveau qui va arriver dans cette histoire. Ouais. Je ne sais pas qui c'est. Mais qui n'est pas mauvais, hein qui est pas mauvais et qui va donner une nouvelle direction j'ai la boussole ici ouais est ce qu'il est bien ou pas c'est quand même le serpent alors euh. mmh. ok ouais, il est en route il va arriver au moment en fait où ça va être la cata et où la propa la propa plus loin gant plus loin d'eux que vous connaissez ne fonctionnera plus et là il arrivera alors il y en a un qui va partir voilà et oh, ce sera au moment où Caligula sera Bon, je vous ai sorti plein de cartes. Donc, il faut s'attendre à, en fait, à regarder du côté de l'ouest, moi j'ai envie de dire. C'est là, c'est vraiment par là que, euh, que les choses vont bouger. Et il y aura des conséquences également sur la France. Alors, est-ce que ce sera justement par rapport au fameux dossier Ah, ce pas impossible hein, qu'il y ait des choses qui remontent en fait. On n'a pas regardé par là, au niveau du plan euh, des mauvais on va regarder ce qui va se passer ici. Bah, il y a des choses en fait qui sont cassées ici. Donc il y a des choses qui ne vont pas arriver à mettre en place jusqu'au bout ici. Là, c'est un peu difficile à voir sur la carte. Bon, moi je l'ai sous le nez, donc je le vois. Mais il y a des choses qui sont, euh, euh, qui sont bloquées ici. Il y a des choses qui sont bloquées. Ouais. Alors, ça, c'est pas mal. En ce qui les concerne, Bah il y a les questions de justice qui sortent. Hein, en, ce qui, en ce qui concerne les mauvais, là. il y en a qui vont passer euh, voilà par la case justice et la case prison. Hein. Regardez. Bon, voilà. Bon, on va arrêter euh, pour aujourd'hui. Je vous ai sorti beaucoup, beaucoup de choses. Alors, la réaction des Français, bah, je ne l'ai pas. Elle n'est pas sortie. Donc, je ne crois pas qu'en fait, il euh, y aura énormément de choses, Mais à part une minorité qui est toujours active voir du côté de Florian, oui. Sinon, moi, j'ai l'impression que ça va être extérieur, ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'on va avoir des changements très, très importants du côté de l'Ouest et que c'est ça qui va faire bouger les choses. À chaque fois, il sort, lui. Il veut toujours sortir, le capitaine. En plus, c'est le capitaine avec le D. Hein. Et que c'est ça qui va faire que euh, bah, euh, les choses, vraiment, encore une fois, vont bouger et devraient conduire, alors je dis au conditionnel, hein, devraient conduire à, à ça, de la part, en euh, plutôt pour, pour ceux-là là, qui ont la tête hors de l'eau et qui ont des projets, vous voyez, pyramidaux, hein, on va dire idéologiques. Il y en a certains ouais, qui vont se retrouver en dans cette situation-là. Je vais vous faire un autre tirage sur l'économie. Mais euh, regardez vraiment du côté de l'ouest parce que c'est vraiment par là. Il va y avoir des choses donc à partir en fait du 8 novembre que vous connaissez, hein. j'avais fait un tirage là-dessus, hein, les, les élections de mi-mandat, c'est là où les choses ont bougé, voilà, bon bah donc on tient bon, et puis bah, je vous dis à la prochaine fois, au revoir